Mesdames et messieurs bonjour à tous j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien Donc cette petite vidéo c'est quoi C'est une petite rediffusion du live GTA RP qu'il a eu hier soir euh, Si vous jamais vous voulez participer au live qui se, passe, qui se déroule sur Twitch et eh bah ben, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch On live un peu tous les soirs Et si jamais vous voulez savoir quand est-ce qu'on live et eh bah ben, il suffit juste de rejoindre le serveur Discord Enfin bref tout ça c'est dans la description Passez un bon moment et bonne vidéo Ils ont pas dit dans leur règlement qu'il fallait faire un truc Wesh wesh tout respawn comme ça wesh il m'a fait le trappeur lui C'est qui lui C'est moi mais dites pas que c'est mon personnage, la vie mère, je ressemble pas à ça, hein, c'est mort. Hein. Peut-être parce que j'ai fait une connerie. Waouh, que... waouh, waouh, il wow, y a un mec qui est rentré dans moi là. Your name a Star with the Capital Letter. Ok, c'est bon calme toi, frérot. Ils sont cool, les gens. Voilà, j'ai réussi. T'as vu Je t'avais vu comment je suis fort. Ah, c'était moi, en fait, le blanc moche. En fait, dans les deux cas, j'étais moche. Hein. 1, 2, 1, 2, Est-ce que quelqu'un m'entend Allo, allo. Qui c'est -ce, qui -ce qu parle Qui c'est -ce que -ce qu je comprends pas là Dis-moi où t'es, je vais te trouver, je vais te manger, frère. Ok, déjà mal à la tête, c'est moi, oui. Ah, ok, là, il le sexe et tout. Là. Attends, attends, proche à l'envers, à l'envers. Oh wesh wesh wesh Wesh c'est quoi cette énergie là Wesh qu qui qu a fait une meuf là que tu fais, une meuf Mais j'ai pas fait exprès Commence même pas Commence même pas Commence pas J'ai pas fait exprès ah, Mais t'es un grand malade toi, comment ça j'ai craqué ah. bon, Mais comment je cours Mais comment je cours Chut. Eh vas-y comment je change de sexe là T'es un ouf oui, Eh vas-y attends oui, oui. je devais un homme avec une grosse barbe, je vais m'appeler Jawad, tu vas voir frérot Ok euh, on va recréer un perso du coup euh, on va me faire beau gosse Par contre tu peux pas me voir de face Oh non mais c'est une blague Mais pourquoi mais pourquoi ça a encore fait une femme Oh non non pas encore lui, non non non non eh, T'approche même pas de moi, je me suis encore trompé de tout, je t'approche pas de moi frérot Voilà t'approches pas de moi frérot Une date, tu auras actif caractère Mais qu qu'est-ce qu que tu fabriques là Attends mon pote, attends mon pote Bah attends ton pote, mais laisse-moi tranquille s'il te plaît Vas-y frérot, bref, euh, bon, bonne santé à toi hein. Et nique bien tes Euh Vas-y on va faire comme ah, ça là frais, ma gueule. Hey, Arrête de me parler s'il te plaît T-shirt, vas-y nique sa mère, je veux m'habiller au hasard Ça me casse les couilles Comme ça là, ça se voit que je serai un mec gentil un peu genre on va faire ça, tac, comme... non, ça c'est trop... Voilà, ça c'est cool. Chaussures, euh... Chaussures, on va faire ça... Hein. J'ai les pas non. La dernière personne va m'attaquer. Euh, frérot, laisse-moi faire ma vie, c'est gros Ah voilà, j'ai fini Ok, bah mesdames et messieurs, je vous présente mon perso. Information RP, état des recrutements entreprises. Donc je peux devenir taxi, je peux devenir P... Pay... <rire> je peux devenir plein d'autres trucs. Ok, ok, on va essayer, on va essayer. Il va mourir, c'est sûr. Eh, mais eh, moi je suis pas un mec qui meurt. Oh! Je suis arrivé dans le vrai jeu, yes Donc là ça y est, là c'est ma vie là. Appuyez sur E pour rentrer, H pour ouvrir, bah voilà, ça y est j'ai une voiture là. Va à magasin récupérer l'hôtel et le GPS, ah ouais c'est une bonne idée ça. Au bon, GPS c'est important, téléphone aussi c'est important, on va acheter un tacos parce que j'ai la dalle. Ça ah, ouais bien, mais c'est la pauvreté, où ouais, acheter son short de t-shirt. Ah c'est vrai, c'est vrai. T'as 400, Ah, oh, j'ai 400 euros, bah ça va alors. Euh, t'as 400 si t'as de l'argent, si c'est pas fini je reviens, ouais vas-y de ta manière ça ne sera pas fini. Enfin, j'arrive pas à avancer vois mon perso il a disparu Attends, appuyez sur E pour sortir. Wesh Ah peut-être c'est moi je me suis mis dans le coffre sans faire exprès. T'es dans le coffre gros, t'es dans le coffre, ouais c'est bon j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris, ça y est, ça y est, ça va m'apprendre à lire le chat pour que je travaille. Ballot pour l'emploi, ça marche mon pote met tout dessous on fait ça. Hop là, c'est parti pôle emploi, direction pôle emploi. Pôle emploi. Vous voulez qu'on choisisse quoi les mecs Alors tu fais policier, je te vois trop détective. Policier Vas-y, hein, on va partir sur policier. Ah y'a un bout parfait salam alaiko T'es un Yes, je suis un pot comment tu sais ouais, comme ça hein. Tu peux m'amener à lui là ou pas Ouais ouais, sans problème. Bah attends, je choisis juste du coup un petit job là, vite fait. J'ai un rendez-vous avec euh, ma secrétaire, enfin, pour euh, okay. me choisir un job quoi. Et après, okay. je te ramène vers Woos. Vas-y, t'as su. <rire> C'est qui Woos les mecs <rire> je du taf. Ouais, je cherche du taf, mais je sais pas trop quoi faire. J'ai peut-être du taf pour toi si tu veux. Vas-y, je suis chaud en vrai. Fait. Vas-y, passe vie euh, sur ta carte. Tu vas avoir un point jaune. Tu peux y passer quand tu veux. De la part d'Omar. Attends, attends Omar, je viens avec toi, je viens avec toi. Non non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et tu vas faire quoi j'ai un truc important à faire là, je te dis, je devais pas être là Vas-y, vas-y, bah fonce, fonce, fonce et je vais au point jaune après. Wesh. Ah, très stylé le homard, hein. Franchement, machin là, il ouvre son point jaune à ce clochard là. Ah, il est là-bas. Vas-y, on va aller au point jaune, hein. je sais pas ce que c'est. Mais on va y aller. Bon, nique sa mère, on va voler cette voiture. Oh Arcomodo vient de rejoindre la wpt Family, bienvenue mon frère. Ça fait plaisir, rien que pour toi, j'ai volé cette voiture rouge. Euh, s'il te plaît, gros. Quelqu'un m'a parlé. Allo, allo Oui, oui Ouais, je te préviens, euh, as... change ton nom et en mettons un nom prénom RP, s'il te plaît. Il ah, putain, il ouais. est en train de m Ok sur Steam Et tu t'appelles juste 7xgamer hein, Ouais nom... sur Steam c'est ça ouais Ok bah sur Steam tu vas changer euh, ton nom Tu vas mettre ton nom euh, RP que t'as mis sur ta carte d'identité quand t'es arrivé okay, en Ok ok du coup je vais sur Steam Il faut que tu te déco pour que ça prenne Discord c'est un problème Ça marche, ça marche, merci beaucoup Ciao ciao. Exactement, Exactement On est, On est potes, on se dit des tcho, -tcho entre nous et, quand, et la vie de merde quand moi j'étais trop dans le mal J'avais l'impression que je me suis engueuler par un professeur frère T'es fou je vais à l'TF4 bien vite vous voulez pas que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a dans le gang jaune là-bas là, -bas, là. Fait, En fait ça me saoule de pas croiser les gens donc le mec c'était mon pote. Moi je pense qu'on s'est lui et lié d'amitié, il m'a dit d'aller là-bas, je vais aller là-bas, t'as déjà vu d'éternel. <rire> WHAHAH PARDON, pas juste, je vais me pas faire agresser parce que je suis toujours que je vais péter un câble. ont des voitures jaunes, c'est trop du cul. Ah y'a des mecs là-bas, ok parfait. Bonjour bonjour Mais ah, ils font quoi là Bonjour bonjour. Bonjour. C'est on, on est euh, où est-ce que je suis ici Je me suis un peu perdu, je cherchais la librairie et je suis arrivé ici. Euh, t'es nulle part là t'es au là. Tu pas d'embrouille, je te conseille de partir très vite. Attendez, je suis au vagos ou je suis nulle part, je comprends pas C'est des ouf frère, wesh. Ouais. Je... Tu sais je reste caché là il me voit ou pas <rire> Eh merde il m'a vu. Vas-y écoute gros, vas-y, vas-y s'il te plaît. En plus je sais qui tu as, tu vois, je sais que t'as un keuf, tu vois. Quoi Un keuf Ouais je sais pas dégage, dégage, allez dégage Bah en ouais. fait je vous explique est-ce que vous connaissez un Omar Est-ce que vous connaissez un Omar ou pas Ouais très casse, on connaît un Omar tu vois Qu'est-ce que tu veux Parce que en fait j'étais euh, à Pôle emploi chercher un petit taf Et là j'ai croisé Omar Et il m'a dit ouais si tu veux j'ai un taf pour toi et il faut que tu viennes là où je t'ai mis un point Du coup j'ai son numéro de téléphone si tu veux même je te le donne hein, parce que je te jure je suis un bras Tu vois quand tu viens ici la prochaine fois tu vois t'attends devant les caisses jaunes, tu comprends Devant les caisses jaunes Vas-y bah j'y vais du coup et vous m'expliquez comment je fais pour euh, passer genre Hop là Hop là hop là ça se passe bien hein. Franchement ils sont Là maintenant tu vois genre t'attends quelqu'un quelqu te parler Quelqu'un, tu vas t'adresser la parole et te parle, tu vois, j'en sais à ce moment-là, tu vois, on te répond. Et puis maintenant, tu vois, vu que tu m'as dit, tu vois que tu que tu voulais voir Omar, et eh ben après, dès que quelqu'un vient te chercher pour que tu parles à Omar, tu rentres, ok Sinon, le parking. Ça marche, ça marche. Ok, là, ok, il a pas de galère. Non, ouais, j'ai pas été respectueux, c'est de ma faute. A few later. Bonjour, bonjour, monsieur, monsieur. Oui. Euh, J'attends Francky, mais je crois qu'il m'a oublié, vous pouvez pas aller le chercher, s'il vous plaît C'est parce que vous euh, cherchez Omar, je sais pas. Pour... Mais comment tu sais ça, les nouvelles elles vont vite ici hein La radio elle est occupée La quoi la radio J'ai pas... pas demandé la radio, j'ai demandé Omar s'il vous plaît. Ouais ouais mais il est en radio là, il est occupé Comme ça il est en radio, il a, il a une émission Oh mon dieu une arme Vous voyez ce que j'ai dans l'oreille droite C'est une oreillette. C'est-à-dire okay, que si jamais je meurs, elle explose. Y a personne qui mort, hein non mais je dis juste ça comme ça. Hein, parce que tu sais des fois les crises cardiaques ça arrive vite. Oh, non mais y a personne qui Bon bah tant mieux parce que euh, je suis pas très à l'aise ici. Bah, ouais, wesh. Salut okay. salut Allô les frérots Kill. Ça va et toi Moi je suis nouveau ici, toi t'es qui euh, Moi je suis là depuis euh, une semaine, t'es dans le un peu. Ah pas vous êtes le les méchants jaunes là de tout à l'heure, les moins moches et mignons jaunes. là. En fait depuis... depuis... Quoi quoi ah, quoi, quoi Parle par, par, autrement genre... Euh... On voilà, euh, genre genre tu, viens, tu, tu viens dans notre quartier... Tu... Attends mais c'est des baisers, mais je vais leur anniquer leur mère. Comment ça je vous insulte Les méchants, ouais c'est ce qu'il a dit. Non, mais faut je savais pas que vous étiez aussi susceptible, faut pas le prendre comme ça. Bah frérot, vous êtes 2-3, vous avez des tenues bizarres. J'appelle tout, ok, c'est une habitude. Vas-y, je viens avec toi, mais t'as une machette, c'est bizarre. Moi je suis pas du gibier La bouche-là-là, c'est pas par là, mon pote. Ici, là, tu vois en face de toi, et mettre dans ce rue, c'est les vagos. De quoi Là, là, devant, là, c'est là, là, les vagos C'est petit les vagos, je m'attendais à mieux. Allez, allez, allez, gros, eh, attendez, pas wesh, pas wesh, wesh, wesh, wesh! Ah, ah, mais lâche pas! Mais, mais lâche ton ami! Mais Angelo! Angelo! Quoi, quoi, quoi? Comment ça, chope-le? Wesh, wesh, wesh! Mais c'est des malades! Laissez-moi, laissez-moi! Je suis Charlie, je suis Charlie, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Eh merde, je suis bloqué, bon, je suis bloqué, je me suis bloqué, bien je vu, vous m'avez trouvé, je bouge plus, je bouge, bouge plus! plus, mais bouge je, panique, plus. Je, panique, je panique, je panique, je suis désolé, je panique! Plus, bah, de bouger. Mais je fais des tours, je panique, c'est. Ok, te ça y est! Ça y est, tout d'un coup, je vais mieux! Tu ça Moi, Hamdoullah, la baisse! Super, dire... Wesh Wesh Wallah lâche moi Wallah lâche moi là, tu, que wesh que tu vas faire Mais, clou, mais hein. moi je ne peux rien faire, moi j'essaie juste de trouver Omar s'il vous plaît Omar il m'a proposé une mission, je voulais juste la rejoindre bah eh ben, voilà pourquoi tu dis pas ça S'il vous plaît S'il vous plaît, il vous plaît ils, ils sont en train de me voler S'il vous plaît Agissez je te pas, je te Ah bah c'est gentil parce que depuis tout à l'heure je galère, ouais, Francky je il m'a dit d'aller allait revenir, Francky t'es jamais venu hein je te le ramène là, il était là bas tout seul Ouais je sais bien mais on a des trucs à gérer avec Omar là pour l'instant tu vois Mais parce que Omar il fait ouais, de la radio, ça, Skyrock, vrai. je sais pas quoi là ouais, ouais. qui toi Moi je suis nouveau, tu ouais, comprends ben, tu pas je... je Ah suis place, Moi c'est Jamal Jamal oui, et vas-y, je vais bien faire un tour, mais que si c'est moi qui conduis. Non, quoi, non, par contre c'est bon, moi non. qui conduis. Non, mais c'est bon, tranquille. C'est parce que je savais pas qui c'était. Il commençait à se foutre nous. Mais moi, moi, bon je suis, hey, moi, je suis un brave. Les frérots, vous comprenez pas, je suis un brave. Vous me demandez d'acheter des canettes sur ma mère, je vais acheter des canettes. Mais attends, mais attends, mais, mais c'est un traître lui, c'est pas un vagos s'il est en rouge. Eh hey, belle, à toi, hein. change vite ton pull, hein. Eh <rire> hey, vas-y, démarre, démarre, on, par, on part sans lui. Démarre, on part sans lui, ça y est, frère. Tu peux descendre de ma voix, Au revoir, mon frérot. Hein. bis c'est qui le bras? Je comprends pas. là Descend, Ah, le bras, mais moi c'est déjà mal Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Dj A Ok, je sors. Ça y est, Bismillah, Bismillah, Dj. Bismillah. Petit âne. Genre, je suis un âne, moi. Carré, je suis un âne. Wesh, wesh, t'as tiré sur mon ami le poteau. Non, le poteau. Ok, je t'explique. Moi à la base, j'allais juste à Pôle emploi trouver un taf. Tu arrives à me suivre ou bien je dois parler plus lentement? Ok, tu vois ce que j'ai sur mon oreille droite yes, C'est bien, t'as une bonne vision, retête la vision. Si jamais je meurs, elle explose, t'as compris Ok, c'est un bon argument, ok j avoue, j avoue. Wow wow wow, y'a une nouvelle voiture, y'a une nouvelle voiture, protège-moi Jefferson. Oh y'a ta voiture, il y'a ta voiture Il fait quoi lui Wesh wesh wesh Mais vous, vous croyez dans Transformers ou quoi Eh vas-y, dégalez vos voitures de là là Mais, mais, mais pourquoi tu veux me Jefferson mais, mais parce que Tu consommes tu Je consomme comme pas possible Eh déjà tu t'appelles Jefferson entre nous deux le mec qui consomme, c'est pas moi <rire> Donné, WISH tu Mais tu fais quoi là personne bien monté. Bah, hey, peux, Eh s'il vous plaît, est-ce que, euh, est que euh, je peux monter avec vous S'il vous plaît, non. je me sens seul. Et bon. Dans la yes, merci. trop cool, merci les refs Les amis, les amis, mon numéro de téléphone c'est 238-6491. Bah, cool. Mais t'es... Mais wesh oui. Moi je dit, soit tu prends mon numéro, soit tout. Mais je galère à prendre ton numéro de en fait j'ai une mémoire courte. Wesh Non, non, non, attendez-moi, attendez-moi. Je vais venir avec ça, ils vont avoir le trappeur. Ouais shitman, tu l'as dit mon pote, moi je suis en Vagos Sur ma mère, je vais pas les lâcher, hein. je vais les rendre fous, hein. je vais les faire câbler mais je vais pas les lâcher hein. Tu vas voir avec eux, parce que t'as besoin de et toi, là Et mal je suis de retour La fois que t'arrives en camion comme ça à fond, je te démontre, ok C'était pour l'effet de surprise Ouais ouais mais l'effet de surprise on s'en bat ouais, beaucoup bah, frère Ici t'es dans euh... un quartier, t'es pas, pas, pas chez mémé tu vois On achète. tu prends oui. la grande route qui a juste devant toi et tu te casses Mais je suis gentil depuis tout à l'heure Je Bon, je, je, toi, je fais comme si t'existais pas parce que toi t'es pas très gentil, t'es pas très gentil Je vais le manger. Tu vas pas manger ton pote qui s'appelle Chili plutôt là je Bon, arrêtez de me marrant, suivre, je moi je me promène, manger. je faisais ma balade de son Wesh. Wesh. T'as compris ou pas frérot Je suis mort là Celle-là tu l'as bien mérité, Fais le malin. Je trouve qu'il fait un peu sombre par ici. Ah les bâtards Réanimation dans 9 minutes et bah dans 9 minutes sur la vie de ma mère, je vais les insulter un par un. Super. Ah oh, je, que c'est Je brûle. Yes, bien fait fils de pute. J'avais des de ce bâtard. Tu hein. sais à qui tu parles là Non, mais lui, oui. celui qui est KO. Ah, oui, oui. Mais c'est. Mais ouais. c'est Marvin qui parle Dans le prochain épisode. Ah bah, je venais juste voir ma grand-mère. Il s'appelle Bob. Bob. Tu vois, tu juges. Oh, il s'est relevé Il s'est relevé Et rassis-toi Non, non, c'était une blague viens, viens, viens, on va te calmer. Ça ira, ça ira, je vais chercher un taf. Non, mais on est gentil, nous. Vous hey, je grave. me casse par c'est de Non Pourquoi vous avez un véhicule défoncé comme ça Oh c'est une longue histoire, hein. vous savez, il y a des quartiers, faut pas traîner. Yes. Je, je rentre, et je les tue. Au moment où je descends, je les tue tous.